Round 3 les amis, round 3, round 3, il y a du lourd sur la table de Pierrot, après euh, le vice-champion de France euh, qui vient de quitter la table, on se retrouve avec un des meilleurs joueurs français euh, rebelles, à savoir David, que vous connaissez bien sur la page qui va s'opposer à October que vous aviez déjà vu jouer euh, à Besançon. Donc encore un euh, France-Allemagne. Allez, c'est parti les amis pour le round one. Maintenant, là c'est la... sérieux là. Ah oui, yes. yes, very. C'est gentil. On voit que octobre a gardé le il a l'habitude. Ouais, super. Standing order. Ouais. En train d'assaut. Ouais, c'est vers nous en fait. Voilà. De chance, mais on mais les reconnaît bien. Mais ça va on les reconnaît on les connaît okay. Standing order et assaut. Bon. Démarche très classique. Hein, ça se sent envers. le cul. <rire> ouais, et, le, et le asso n'est pas surprenant. Il a un bon contrôle sur ses actifs. Ouais. Ça réclame un contrôle d'actifs. sur tu, ces... Combien il y a d'actifs de chaque côté? Euh, C'est 10-10, 10, quelque chose comme ça. Ouais, J'ai donné les, les actifs. Je crois qu'il y en a une de plus pour Witch je crois. Ah super. Donc au niveau des cloques, on est à 57 pour David et 55 pour October j'adore les tokens d'October. Ouais, c'est classe. It's so beautiful. Ouais, il a donné les ordres de T47. Peut-être ta question, je sais pas si tu arrives à voir. Toi, du dessus, là. Non. Et R2. Non, les deux T47 pour moi, je sais pas si... Les R2 et les deux T47, j'en okay. ouais. Moi, je trouve que la latte en sombre, elle fait trop belle sur la table. Ouais, elle fait... fait... Moi non plus, hein. Moi non plus pas de, pas de, Non de, mais le welcome pack du CF j'ai toujours pas. Ah tu l'as toujours pas Ah bravo <rire> Ah je l'ai pas vu. Ouais, ça... Là ça va être une partie très très très agressive. Hein. David a omis de lancer les dés sur la piste C'est pas grave Non non c'est pas grave Donc il a cover 1 Donc euh, ça fera 5 5 save ça, ça tape dans le dur direct là Ah ouais c'est parti direct oui, bah, hein. C'est parti direct oh Allez. Une seule save Donc là en gros il lui a dit euh, je viens de te mettre 4 pb et t'en as 8 c'est ça tu, tu, hey. tu sens le moral qui. Ouais oh, c'est énorme. Là c'est Jean qui sort du, du véhicule avec euh, K2 qui. <rire> Félicitations. Et là comme.. A... Il a mis que deux. deux tokens. C des tokens Ah oui, c'est un token de 3 et un token de 1. Pardon. Il y a le deuxième T-47, bon, bah, certains ont pas le même score, mais euh, comme je disais, Cassian peut encore un petit peu, tu vois, donner de la crit, euh... mm -hmm. il n'est pas sans arme euh, encore euh, après ce gros shoot. Hein. J'aime quand on connaît ces classiques euh, Coco. J'ai essayé de chercher un café, mais tu ne bois pas. Si, si, je le sirote mon ami, faut qu'ils tout le game. Oh T'as ah, ouais, cru qu'ils allaient jusqu'au T2 là Bah ben, là, vu comme c'est parti... <rire> Alors si on détruit la latte, est-ce qu'on détruit Dark Vador avec Non, il tombe avec, avec un temps. PV en moins. Ah, un PV en moins. Donc idéalement, t'aimes bien qu'il tombe loin, tu vois C'est ça. Tiens, la latte direct. Oh, punaise le placement Ah bah de toute façon il a pas le choix. Ah, euh, non, il non, vient non, de oui. se faire agresser direct sur la choix. latte. Non mais c est, c est... les socles ils vont tellement. Il a pas le choix. Il faut qu'il joue, euh... qu joue la latte tout de suite. T'as pas moyen de zoomer là un peu sur la latte Non, c'est bien là. Oh, c'est rien, je vais zoomer je trouve... en numérique, ça va je dégrader l'image. Parce est énorme la truc et sur ton... ta vidéo on dirait qu'elle est toute petite tu vois. celle euh, C'est le Dark Vador... Euh... C'était pas noté, mais je pense que c'est le Commandant. Ouais. Parce que actuellement on est beaucoup plus sur euh, des méta euh, Vador Commandant. Donc, oh c'est le Vador à un mouvement. Oui. Ouais. C'est l'agent. C'est l'agent. c'est l'agent a... ah, donc Donc mouvements. Ouais. Donc, deux mouvements. D'accord. C'est vrai que C'est bien, bien, bien le deux moves. Oula Deux moves directs. Hello. Hello there. Là ils se font un petit top gun, c'est sont en train de se prendre en photo les deux pilotes. Là. Ah ouais, direct quoi. Dans la voiture, en fait. à tout à fait. Ah les amis ça commence sous direct. Oh, oh, oh. Alors il n'y a pas de raison que vous n'ayez pas vos petits goodies aussi. Oh, oh, oh, les... oh, les... C'est pour le live monsieur Donc, Vous avez le petit résumé d'une attaque, oh, ça, ça me plaît. On tirer de corps à corps derrière. Oh, mais, ça, ça... mais ça faut l'aider tout de suite, ça. Je sais, tu vois, je. Voilà. Et les petites cartes. Euh, ah Vous de... de... résumez ah, du. Ah, mais oui, mais on en a besoin <rire> tout de suite de ça. Voilà, tu vois. <rire> ça, c'est du manger immédiat, ouais, ça. Exactement. C'est magnifique! Donc, donc voilà le résumé du. Mais des dégâts tu... véhicules. Qu'on ne sait jamais, tu sais. Oui, oui, oui voilà, c'est ce que j'allais dire. Ça, format la, carte de jeu, comme ça tu le mets. Là, là. Tu mets dans ton deck de bataille. Et, euh, et ça, c'est. Je joue carte le de camp, des objectifs. Euh, euh, hop là! Voilà. Les petit truc bien pratique. Bien ah utiles. oui, non, mais carrément Alors en fait, les amis, on vient d'avoir euh, ce qui était prévu dans le Welcome Pack. Et donc, euh, il y a euh, l'Echi qui a créé un résumé euh, des interactions unité objectif. Donc, par exemple, ça vous dit si vous jouez des soldats, des soldats en position, des soldats euh, créatures ou des véhicules de tout type, en quoi euh, elles sont, euh, elles sont euh, pertinentes en fonction des objectifs. Ça correspond un peu avec ce qu'on avait fait au niveau euh, de notre euh, émission du Sarlac. Sinon, on a euh, la résistance aux dégâts des véhicules. C'est la question qu'on se pose toujours de savoir si euh, les véhicules, euh, euh, qu'est-ce qu'ils souffrent quand ils, euh, ils sont... Euh, qui sont au-dessus de leurs dégâts véhicules. Voilà, on a un petit Et puis on a une odds. belle fiche qui nous permet d'avoir un résumé d'une phase d'attaque. Ça, ça génère du pion. là. Petit calculé de odds de la part de K2, le Timor qui travaille sur Cassian. Le Les deux euh, se retrouvent avec beaucoup de choses là. Et une visée sur le Cassian. Effectivement, là on n'est pas sur une partie d'X-Wing si tu veux, on met pas 3 jours à se taper dessus. Ça a fait round 1. Boum. Direct. Direct. Oh. 3 dans la latte. Tiens, avec des avions en plus. <rire> 4 dégâts dans la latte direct. 3 Par dégâts le dans le... la latte. Avec T un T47 Un T47. What Un T47 qui tire, 3 dégâts. 47 il arrive. C'est Ça va là, oh, tu te oh, calmes ouais, Toi là maintenant ils sont en petit top down, tu vois. Ah oui non bah, le T47 il est arrivé il a tout lâché d'un coup. Le mec il, a, il avait un bouton surcharge tu vois. Rien du tout. Tu sais là il y a, il y a deux travers qui se sont rejoints devant puis ça. <rire> non non le T47 il était chambé. Allez on se concentre. David il joue avec une belle pochette ouais, qui ouais. commence euh, pour, euh, pour avoir ses, ses, ses pions euh, d'ordre. Ça me permet de vous rappeler que vous avez 10% avec le code Pierrot sur le site de qui commence quand même. Et que du coup on peut précommander certaines choses. Et euh, que vous pouvez préco euh, les sorties du mois de juin directement sur le site. Alors n'hésitez pas. Après, David a toujours tendance à démarrer comme une, comme une bombe, c'est parti, oui. et il se concentre. Ouais. Fais attention. C'est du rebelle, donc c'est pas évident. Ouais, mais dans la région, c'est pas évident. C'est sûr que là, tu commences par 4 plus sûr comme ça, sur lap, tu te sens bien. C'est éclair. C'est moi ou il lançait des hors-pistes <rire> Non, non, non, non, non, non, non c'est pas. Jouez, jouez. Fais pas, fais, le ne les déconcentre pas. Est-ce que ça va pour vous Ouais, c'est pas. Sans le Wi-Fi, wifi Oui, ouais, ça va. Ouais, ouais. Donc là, vous voulez qu'on reste comme ça On reste comme ça. Ou on reste comme ça. On je préfère. Parce que là, je suis en plein stream. Si vous touchez, je risque de perdre okay. mon matos. Non, mais dans ce cas-là, on touche dans à rien. On touche on à rien, ça marche très bien. Ouais, ouais. ouais. C'était du confort, le, le Wi-Fi. C'était ouais. du confort. C'est tout. Mais là, tout non, tout marche, ça va très bien. Parfait, je vous remercie pas. beaucoup. Bonne fin de journée. On est chouchouté quand même ici. Ouais, ouais, non, non ton petit café c'est bien, tu le bois, je te surveille. Ah oui, j'ai intérêt, il me fait engueuler. <rire> ok, donc là, il a bougé son strike, ah, oui. il a déplacé son strike de l'autre côté du bâtiment. Ouais, il est derrière le vapeau en fait. Exactement, là, il... pour euh, s'ouvrir euh, une nouvelle ligne de, de vue. Alors, ah, comme il y a du cover, euh, de toute façon, euh, voilà. Il est venu, en fait, il était là. Et il l'a déplacé pour venir se striker ici. Et s'ouvrir, du coup, une, une ligne de vue comme ça. fait un sacré déplacement. Ouais, ouais, c'est un sacré jump, hein. Comment il a fait Bah, écoute. Euh... Pour pouvoir se déplacer et tirer. On est tu ou hein. Ah, super. Deux touches, dont un critique pas de défense pas de défense ah, 3, 4, 5, 6 ah, il est déjà en mode résilience tu vois voilà. maintenant tu vas pouvoir nous décrire ça du coup Pierre il est la vierge donc euh, comme il a fait un en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il a atteint son seuil de, de, de, de dégâts de véhicule. Mmh. Il a dépassé, donc il est hors d'usage puisqu'il a lancé un des rouges il a fait un, un résultat vierge. Et donc l'unité est hors d'usage et reçoit un pion hors d'usage. Une unité hors d'usage ne peut pas reculer et doit dépenser deux actions, se déplacer pour effectuer un seul déplacement. C'est chaud pour une latte. Bah, la Spider, Ouais. Tu peux compter sur le speeder qui pas mauvais, et... Bon, elle est plus ou moins là où elle aurait dû être, donc... Ah, voilà, c'était... Ce euh... si aurait été bien, euh, c'est qu'elle a une arme détériorée, quoi. Ouais, par exemple, ça, ouais, tu te tu sens bien, tu vois. où, je vois bien un truc, euh, vous pouvez pas débarquer vos unités, tu vois. c'est le machin a qui pas, te met la rage, a tu vois. Pas, il a endommagé. <rire> le truc qui te met bien la rage dedans tu vois. Bon, il a perdu en mouvement, c'est vrai que c'est... Là, il est là, de tout... là où il est, il va stand-by et il va tirer. Il l'aurait eu juste avant, je pense que là c'était pas pareil, tu vois. Il me semble qu'elle a speed. Hein. Ok, donc là il est en train de déplacer euh, son équipe euh, de snow qui est associée à un strike. Oula, c'est quoi ce petit chat Ah, ah d'accord. <rire> ouais, ça n'intéresse pas les streams. <rire> non, non, ça... Là, il doit faire son mouvement, il tient. Non, non, c'est pas un problème, October. Pour... Oh, non, October, play with your okay. this Deux critiques. Donc là, une fois de plus, on est sur un joueur qui a des dés transparents, mais euh, comme je connais les... Voilà, on est sur des joueurs de haut niveau, donc on va pas les déstabiliser à vouloir changer de dés. On a autre chose à faire, on est là pour streamer, on n'est pas là pour s'imposer. On est là pour porter le game, on, ce que je veux pas, c'est les déstabiliser. Donc euh, le mec a l'habitude de jouer comme ça, il joue comme ça, on va. Donc là, ça va, on arrive maintenant Et ouais, puis, est... en, en plus, il les lance devant nous, on entend les résultats, donc on peut vous les porter oui. euh, très facilement. Qu'est-ce qui va au Je viens de recevoir une publicité Pizza Hut comme quoi j'ai trois pizzas offertes, voilà, euh, c'est peut-être le moment. On va manger les pizzas ce soir, c'est ça On va se commander un Space Bowl. stand-by c'est des mouvements assez classiques chez les rebelles ça stand-by beaucoup un rebelle évidemment Et la maintenant euh... <rire> elle est surtout que là on a vu bon là, on a, a une touche il, il a sorti une réglette là il calcule le vador oui. bientôt là il ouais, y, y a un vador qui a l'air chaud bouillant là oh, on l'a vu passer on l'a vu passer allez un dégât sur le premier t47 ça tient Charge là, on dirait avec toutes ces troupes. Là, je vois la... Gwadar est toujours pas débarqué, hein. Non, non, je vois... oh, oh. Il y a un rebelle qui sent plus ses jambes là. Pour moi, il est mort, hein. Ça dépend. Est-ce qu'il a des cornes et qu'il est rouge bouger, je suis en chef d'unité pour prendre la portée, mais les mecs ils restent bien derrière pour garder la couverture Évidemment, évidemment. Hey, c'est pas mal, deux oh, critiques. Deux critiques nettes comme ça, c'est pas... C'est bien. Et voilà, paf. On a deux PB de plus qui tombent sur le lac là. Ah ah, je crois que... même me semble qu'elle est morte, non J'ai la nette impression que... Elle est morte elle, elle était là, ou... elle était là, elle était là que, que pour Porter Vador. Elle est morte, elle est morte. Je, je suis triste parce que tu vois, c'est un peu comme les Comme les films troopers toi. C'est des films que j'aime, que j'aimerais voir fonctionner. Et il y a des mecs qui saccagent la game. Tu vois. Attends, attends, attends, parce que... Bon, je pense qu'elle a fait son job. L'objectif c'était d'aller pomper. Euh, oui, que... Alors par que... contre là, il est vraiment tout seul, quoi. Il est hyper esselé. quoi. Bon, après, voilà. C'était une lâche jetable. Accessoirement, ah, il, commence avec euh, euh, il euh... la latte, oui, mais il Commander ah, ouais, il... Price aussi. Ouais, euh, oui. Eh oui, parce que tu l'as dit, il y avait Commander Price dedans. Il se prend un dégât et il se prend une, une surge directe. Euh, une suppression. Ouais, une suppression. Une, une suppression. Si il se prend une surge, ouais. j'ai plutôt content. Je suis fatigué. Et comme dit Coco, la latte, la Ah ben, bah, Total. A pris la voie latée, la latte la hein. Alors, il va tenter de passer par la porte il va tenter de passer par la porte il est un leader. right? est Il pas ah mal parce que je suis pas là, tu vois. C'est vrai mmh. Oh, est Et un peu étris, bah, surtout que là je pars 4 jours. Tu vois. Oh, c'est chaud. je rentre lundi vers midi chez moi, tu vois. Ah ouais J'ai parti le vendredi 9h. Ah ouais C'est un peu quoi. On fait un petit point clock, on est à 47-47. T'as vu, tu la vois mieux que moi maintenant Ouais, là maintenant je la vois super bien. bien. C'est moi qui étais à déplacer tout à t'as pas vu. Mais... Qu'à Force Ouais, use the force, won't use the force. Bon, là, ils se font mal à la tête, Je ne pense pas que tu puisses t'attendre de perdre ta latte T1, comme ça. Alors, en fait, ce qui se passe, ce qui, à mon avis, est déstabilisant, c'est que c'est n'est pas tant d'avoir perdu la latte et d'avoir son Vador au sol. C'est de se retrouver à jouer Vador sans avoir misé une carte Vador. Oui, qui plus C'est-à-dire que là, tu te retrouves avec un type dans la pampa. Il est dans la pampa, oui, de circuler, et il y a un t qui n'a pas joué. Voilà. Et le T-47, c'est le genre de truc qui aime bien le crypto. Ah, ouais, grave Il te fait un pool 2D assez méchant. Grave tu. Donc là, tu as un petit peu la pression, tu vois. Donc là, ce qu'il cherche, je pense, c'est un déplacement pour se mettre à couvert du T-47 bleu. Euh, Moi, je sens bien le que... valeur qui claque un petit R2, tu. Ouais, ouais, aussi, ouais, c'est possible. C'est qu'en qu fait, le, le, chocot, le, le, T47 bleu, le T-47 bleu est trop trop merdant. Il y a le petit R2 qui est de l'autre côté de la porte, à côté du token, juste devant October. Donc, il va essayer de passer à travers la porte, mais bon, voilà, quoi. Ah ouais, puis t'as les rebelles qui sont en stand-by, là. Ben, carrément, hein. carrément. Pierre 2 il, il a un taser, tu vois. Non, mais c'est un plan. Euh... <rire> c'est Franchement, la situation-là, là, elle est dans la, la tête, quoi. Hein. Comment il va se sortir de ça, quoi là, il cherche, là, il -ce qu il va, Il va trouver une solution, tu vas voir. Ah ben, October, on on va kiffer! Hein. Il va trouver le petit truc, on va avoir un Vador qui va se cacher, qui va faire Vas-y viens me chercher. Tu vois. Vador, il convertit les adrénalines en défense? Euh, non. non hein. Moi j'ai que, la... que la carte du Vador officiel, mais ça c'est le Vador, euh... c'est pas le bon ça du coup. Non, bah c'est ouais. pas celui-là, c'est la jambe. Ouais. Ouais. Je crois qu'ils ont gagné c'est ladrilles en attaque. Et là du coup il y a du temps de. Il y a du temps qui coule. Hein. Et là, October est obligé de bien bien jouer. Tout October vient de sortir le ma matin. Ce qui vient de, de battre Maten. Ouais je sais. C'est que Maten risque de pas être en top 8. ouais je sais. Ouais. On a créé, donc qui risque de pas être en top 8. ouais je sais. Oh, oui, non donc, mais là, euh... Mais David, David nous a dit tout à l'heure David nous a dit avant le match, je veux jouer un, un Allemand parce que je ne veux pas euh, porter français. la charge de sortir un Français. Ouais, ouais, ouais. C'est bien. C'est super loin. Et euh, du coup, bon, bah là, alors en plus, oh, euh, non, ils, non, ils se connaissent. T1, première action. <rire> euh, ah, ouais, c'est rude. C'est dur, là. Ouais, il cherche, il cherche. Alors du coup... Oh, ça fait déjà 5 minutes. Hein. Ouais, disons que l'erreur coûterait beaucoup trop cher. Ouais ouais il non, vaut est mieux clair. Ah, perde mais là mais... si, si. si. si, il paye non mais là il parle bien, game. si il ne fait pas bien avec David... faut pas que je le dise trop fort, mais là David est quand même bien, si vous voulez. Je pense que ça suffira pas Coco. Oui, il va le faire, mais ça suffira pas. Après, euh, ouais, s'il reste bien caché là derrière, il va se prémunir de l'attaque du T-47. Mais, il fait un move pour rien, quoi. Il fait un move... Euh, ben, tu vois, il peut aller se cacher derrière le mur. Mais s'il se cache puis qu'il ne fait rien, bah, il fait rien, quoi. Et tu perds une activation de, ton, de ta reine, quoi. En plus, il n'y a, a aucune chance qu'il ait du support, en fait. là. Ah, bah non, non, ouais, là il est, est... il est esselé, il est complètement esselé. Il n'aura pas de support, ses troupes sont trop loin derrière, il n'y a pas assez de mobilité sur le reste. Et on, on a vu qu'une latte euh, VS du T47, bah. Oh, on rentre direct dans le dur. Moi je veux un bout de <rire> cap. Ah, mais je pense qu'il joue avec les silhouettes, l'instant. <rire> Bon, il a chargé. En bon, fait, il un a ouais. donc en fait il est il est allé euh, il est allé charger euh, et euh, et force push R2D2 qui est juste ici. Bon voilà. Oh. Oui. Oui. <rire> oui. Le pauvre R2. R2, il a combien de PV il a explosé là! <rire> ouais. ouais! Bon, adieu R2. R2, moins de temps que la latte. J'espère qu'il n'y a pas de plan impérieux avec R2. On est chez Rebelle, il n'y a pas de plan impérieux. Je ne je comprends pas, monsieur. Bon, après, euh, je pense qu'on aurait dit à David en début de partie: tu donnes ton R2 et il te donne ta latte, euh, il aurait signé. Ouais non je pense que le trade est bon quoi. Hein Surtout avec un Vador qui est là qui va être en Parce que là, il y a peut-être moyen qu'avec son T47, qu il contourne un peu et qu'il arrive à lui mettre une danse, tu vois. Ouais, ouais. Il y a un monde dans lequel. Parce que là, il va, il va pouvoir faire générer du stand -by. Enfin, il a pas mal de clés pour essayer de, de perturber la game là. Ah oui, évidemment. Ouais, David... le... ah, bah, évidemment. L'autre embête. Hein. Mais bah... ouais. David va faire ce qu'on qu imagine tous. Hein. C'est-à-dire que, comme vous pouvez ouais. le voir, bah, il les et... va devoir prendre beaucoup plus large. Il va tenter de le rusher. Donc, ça, c'est sans aucun doute son mouvement obligatoire. qui fait tout de suite. Comme il contacte le bâtiment, il n'y a plus de cover. Et il ignore pour le cover. En fait. Voilà. Hein, parce qu'en fait, il va. Quand, en fait, euh... De toute façon, il le prend par dessus, il fait voilà. un petit Non mais même, euh, le fait qu'il contacte le, le ce qui sert de cover à Vador qui... fait qu'il n'y a plus de y a plus de cover pour Vador. Ça, ça, ça reste propre, il a fait un bon jeu. Quelle sera la défense Bon, oh. oui. ouais. 50-50 au dérouge, rouges, c'est prévisible. Ah, c'est bien. C'est prévisible. coller un bâtiment pour sa suppresse parce que là il aurait pas été collé euh, dans yeah. un bâtiment vador qui commençait à être suppressé il aurait vraiment pas eu bonne mmh, mmh. là il est pas si mal que ça maintenant il faut rééquilibrer pour lui parce que son vador doit pouvoir temporiser tant qu'il y a un petit temps mais clairement les deux t47 risquent de faire des tour au pire bah là maintenant il faut après cette histoire là il faut lancer les t47 euh, balayer un peu de la troupe hein, mais euh, parce, amener, que là, parce que là déjà le T47 bleu, il peut réattaquer mm -hmm. puis faire son mouvement obligatoire, il n'est plus obligé de commencer par ça Donc le T47 bleu, il va claquer deux fois dehors de suite mm -hmm. Sous visé à chaque fois Sous visé à chaque fois Donc il a tout intérêt à jouer son T47 tout de suite au prochain tour, au round 2, en premier Et il va sans aucun doute jouer une carte où il va gagner l'initiative pour pouvoir déclencher ce T47 le plus tôt possible ah oui. et pouvoir re asmater Vador. Il y a un Vador qui a eu dans le de T 47 ou qu'il puisse se choper un petit, euh, une petite unité rebelle et seuler, tu vois. Est-ce qu'il avait pris dans cette sabre pour Vador Dans non. sa liste. Ah ouais. Il a pris étrangement de la force, et pas dans cette sabre. J'en avais parlé justement, de dire qu'aujourd'hui on prenait plus facilement cette sarre en moyenne et que c'était un choix particulier, mais dans le cas où il allait dans des corps à corps, fort choc et plus logique en fait. donc là David a obtenu la réponse, mmh. les questions qui, ouais, ben, ouais. les réponses aux questions qui se posaient. Il, il, il s'est demandé s'il y avait un petit euh, burst of speed qui aurait permis de faire des moves à 3 ouais. c'est vrai que là le move à 3 t'as pas envie de le prendre. Et il n'y est pas. Et comme il l'a pas, ça va. Voilà. Et comme il n'y a pas le lancé de sable, c'est pareil, ils sont un peu mieux. Il n'y a pas de lancé de sable, il n'y a pas de. Mmh, il est mal stuffé, ça mmh. va d'or. Hein. Enfin, en bah, tout cas, il est non. pas il, fait pour ce qui lui arrive. Il, en voilà, ce il moment. pas il fait pas voilà. pour la voilà. parce que concrètement le Vador, il serait posé au milieu avec son fort chaud qui était pépouze. Le problème, c'est ce que, que je, je pense qu'il qu aurait dû tape. arriver, il aurait dû arriver et descendre une fois que les renforts étaient présents. Quoi. Là, euh... bah, regardé, là, là, là, elle encore là, aurait pu faire un voire deux moves et elle avait soit une unité de rabelle, soit une petite strike en fait sous la main. Mm -hmm. Donc il, là, il aurait pu faire un vrai carnage. Sur David d'attaque. Donc là, c'est une strike, ça fait une touche. Donc ça devient Donc, un critique. C'est Cassian Ok. Ça devient un critique euh, avec, euh, avec un pion. Tireur embousqué, grâce à viser. Cassian est très très très puissant. Ouais, ouais, très fort. Tu ne peux pas faire un shot, right Je le shoot. Non, non, quand tu as un shot, tu peux le shoot. Tu peux le shoot. C'est le sniper Ouais Il a utilisé une arme spéciale pour shooter Alors le sniper est encombrant et normalement c'est vrai que tu ne peux, peux pas tirer si tu as fait un mouvement. Mm -hmm. Et là il se demande si tu peux tirer et faire un mouvement. Mais de souvenir c'est tu ne peux pas tirer si Juge, tu as un mouvement. On ne prend pas la décision nous. Oui non mais il C'est ok C'est clair Très bien Nous on ne peut pas prendre le, le, ce genre de décision hein. Ok c'est clair Donc en fait l'histoire c'est que comme il utilise un, une arme de snipe Elle est encombrante et il n'a pas le droit de se déplacer après Et uh, David voulait tirer et se déplacer en l'occurrence, il peut pas le faire. C'est bon, on est d'accord. On est d'accord. On est d'accord là-dessus. Parce que j'ai la confirmation de Jaime. Fais gaffe au fond vert. Euh, ok, une touche. Ok, c'est Ok, c'est okay. Okay, so, so, Bon, c'est tendu. Que <rire> les choses <jeux> soient claires. <rire> il y a des petites tensions, mais c'est parce que voilà, on joue oui, la game ben, quoi. Ça hein. joue la game, puis, euh, puis là ce maintenant, qui arrivé, ah euh, bah ouais, là maintenant octobre, il va, il va, être, il va être, il va être il surtout. Là, là, en fait, il a pas le choix. Tu vois. Ah bah non. Piu piou Piu piu piu piu piu piu zoom zoom zoom zoom zoom zoom zoom Tu sais comment ils ont fait les bruits de sabre Voilà Là il y a Coco qui me des bruits. leçon Vas-y d'y c'est quoi un bruit de sabre bah, c'est un cordon Jack en mauvaise taille tu fais les... Ah ouais mm -hmm. Donc si tu veux on peut le faire un, un cordon de... de Jack de CAC de Jack un Jack Ah ouais en fait, c'est un micro avec un, un cordon de merde en fait. Ouais. Et tu fais. D'accord. Allez, on se concentre, ils ont claqué des micros quand même pour faire ça. Quoi. Ça n'aime pas. Il y a Coco qui savait que c'était des jacks de guitare. Ah C'est bien les gars. C'est comme euh, vous savez comment sont faits les bruits des, des tirs de T-Fighter. En fait, c'est sur des câbles en acier que tu tapes en fait. D'accord. Tu obtiens un Et à l'origine, ça devait être le... le son des moteurs, je crois. Des... Si je ne m'as vu, je crois que c'est dans ce sens ça, ça va être le son des moteurs des T-Fighters qui au final est devenu les, les lasers. Je crois que c'est dans ce sens-là que ça s'est passé. Allez, une touche, une strike team du milieu de la table qui a euh, haute vélocité il me semble lequel le strike team du de... Oui, ça haute de vélocité, c'est un peu en C'est pour euh... ça que les Jedi ils les aiment pas. Voilà. Et qui a perforant Et... ah oui, oui, oui, oui. Donc bah, de vélocité, toute façon, il n'y a pas il n'y a pas de il n'y a pas de tu prends un, un, une touche directe quoi. Alors c'est marrant parce que cette game elle est plus calme dans la salle. Oui. Là, nous, derrière nous, c'est beaucoup plus oui. calme. Mais on non, sent que les gens commencent à fatiguer ouais, ouais, on sent et a, euh, du coup, il y a besoin de plus de concentration sais, et tout tu, le monde tu est… Tu fais ta première game, tu la gagnes, tu fais ta deuxième game, tu la gagnes, tu fais « oh, faut pas, je me loupe à la troisième ouais, Merde, là, tu vas me dire un chauffe, truc ouais, », tu vois. Ouais, ça chauffe, ça, ouais, ça chauffe, Alors là, on est sur euh, la petite fête euh, du petit mur euh, qu'on commence à bien connaître. Voyons, voilà. hop, <rire> vous vous rappelez du petit mur dit qu'il jouerait dans l'angle. Oh ouais ouais c'est clair. Donc ce petit mur là. Bon ça va y Contrairement à Nostrus, il ne va pas y rester. Euh, il contourne. Et euh, ça va lui offrir euh... ça va lui offrir des angles pour tout à l'heure. Donc voilà, c'est une activation, ça permet de temporiser, c'est vite joué. Euh... Voilà. Surtout le clock qui doit se mettre confortable là. Mm -hmm. Il y a l'agent qui est là aussi, il y a un agent rebelle, là. tout seul. C'est quoi le rebelle tout seul, là, David Non, Là. strike team. Ah, ah d'accord, je n'ai pas vu. Oh, Excuse-moi. C'est la strike, il y a toujours le chef qui est caché, tu vois. Ah, c'est ça. Hein. Alors là-bas, on active euh, les short troopers qui sortent du bois. Avec de la T21, donc pour T4, je pense que ça a commencé à taquiner du T47. Ah euh, ouais là. bien sûr. Eh bien sûr. Donc, il y a le petit critical qui va bien. Alors, October, il a une particularité que vous remarquerez peut-être c'est que c'est un joueur, alors normalement c'est illégal. Hein. Ah il joue sans carte, oui. Il ne met pas ses cartes sur la table. Il y a, que y a beaucoup de joueurs allemands qui le font. Alors sachez que c'est interdit, normalement il faut mettre les cartes sur la table. Alors, on ne dit rien, mais... Voilà. Surtout normalement quand on a des consommables, mais je ne sais pas s'il y a du consommable. Il ouais. faut ouais. ouais. as pas ses compagnie qui accompagnent. Allez, David Einstein va faire. Et il a une adresse. Okay. On arrive au tour Ouais. Je ne les ai pas vu enlever les suppressions par contre. Ok, contact Ok, on a As de la Gachette contre Fear and Death. Euh, vous sentez Man. la peur ou quelque chose comme ça là. Ouais, j'ai pas les cartes agents. Ouais, mais je regarde, que... non, non, non. Je regarde la carte de Cassian, As de la Gachette. Cassian, il gagne pistolet héros oh, et un pion visé. À la fin de son activation, il peut gagner un pion suppression et il gagne un pion en attente. Ah ouais, super, nickel. C'est... Voilà, non mais quand je vous dis que les cartes de casson sont craquées, il a des super cartes. Ah ouais, il va gagner Pistolero. Il va gagner Pistolero. En plus, sur un malentendu, il pourrait attaquer après dans le même temps. Mais ouais, C'est top. Ah, et le pion en attente va être super intéressant à prendre ah oui très David est-ce que tu peux récupérer ta carte s'il te plaît merci Tu pas les cartes de commandant et de profil tu m'as dit Ouais, ça va... Tu pourrais me dire merci, tu vois, je vais te chercher les matos, tout, tu vois. Hein, T'as vu <rire> tout ce que je fais sur toi C'est beau. Hein voilà. Que de l'amour de la peur et des cadavres d'Alvador tant que Darvador utilise la déflexion l'attaquant subit une blessure pour chaque résultat vierge à la place de chaque résultat de blocage ah, c'est dégueulasse Enfin, chaque euh, <rire> résultat euh, euh, surge quand une unité ennemie a porté 1-2 est en ligne de vue de Darvador en ligne de vue le Darvador s'active, Darvador gagne un point de euh, euh, il est pas loin des unités adverses je veux pas dire Faudrait juste pas lui tirer dessus, c'est tout quoi. Hein. C'est le moment où tu réussis tous tes jets, tu <rire> Oui, oui, c'est le moment où tu sors pas de blanche. <rire> On oui, est d'accord. convertit rien du tout, même en agent. Euh, Mais je me demande s'il n'a pas gagné entre temps, justement. Parce que c'est euh, leur carte a pas mal changé. Donc là, il joue Cassian. Cassian qui est peut-être un peu tôt dans la partie pour lui. Je pense qu'il va chercher un stand-by. Ce qui que sa carte lui donne déjà assez facilement un standby. Ouais. Euh... Ah bah non, remarque qu'il est encore en sniper. Donc là par contre il va pas finir son activité, bouger, finir son activation, Alors, ce stand normalement il pourra tirer. Parce que ce ne sera plus dans la même activation. C'est ça. Donc là, tu, tu casses un petit peu. Ouais, ouais, c'est carrément, c'est génial en fait. Il y, des, il y a des tricks à faire avec ces cartes. Ça, Cassian, c'est euh, vraiment un très très bon euh, très très bon commandant pour votre armée de rebelles. Il est excellent. Un tout petit peu de doigté pour euh, son utilisation, mais beaucoup, beaucoup, beaucoup de potentiel et beaucoup de fun en fait. Ah ouais. C'est ça, c'est que tu peux faire des trucs qui sont pas forcément compliqués à mettre Alors, en place. du coup, regarde, du coup, il, il part en… il annule son mouvement, le mouvement qu'il avait prévu, il part dans l'autre sens. Oui, non, mais il y a un vador là-bas à gauche. Hein, ouais. Il a beau être derrière le mur, l'autre. Il ouais. <rire> pas bien. Il se met une visée. Du coup, un euh, ben, K2SO, vu qu'ils sont potes, en profite. Alors, la visée, c'est grâce au mouvement qu'il a fait, il a tacticien. Ouais. Donc, il trigger visée, ouais, ouais, ouais. teamwork, donc K2SE. Teamwork, voilà, voilà. On essaie d'être très, très pointilleux. Et il a un stand-by, il me semble, hein. du coup. Fin d'activation, il a un stand-by. Ouais. Donc, il a sa petite visée. Son il a sa visée, il a son stand-by, Vador ah, va jaillir. Boum. Par contre, je crois qu'il lui a pas mis de... On le met souvent avec Sentinelle. Je crois qu'il lui a pas mis Sentinelle, du D'accord. Donc, dès que Vador sort du bois, il se prend une SMAT, hein Pas Officiellement. forcément dès qu'il sort, parce que, bon, porter 2, il, il a peut-être moyen de finir au close avant On va voir. de déclencher. Hein. Là, il y a un choix terrible à avoir. Oh, K2, je vois qu'il a mesuré rapidement sur K2, mais K2 au, au close, c'est pas une bonne idée. Cadu si jamais il n'est pas motivé tu vois. Euh, 4 des rouges hein. Au oh, close 4 des rouges hein Bon <rire> La sort en crit il a armure 1 et euh, ouais il sort sans crit. Ouais. Ouais, C'est vraiment une machine de guerre quoi. C'est un Terminator en fait. D'ailleurs on les a vus sous forme de Terminator dans la série Tampa. On me demande si. Moi j'ai. Je... Je... On nous demande si on a un avis sur les trois joueurs allemands qui sont... qui sont classés. C'est trois bons joueurs. Voilà. Pour les avoir stream, connus un peu, on les a vus un petit peu. Ils sont dans Ils le, sont le top très, 4. très compétitifs. Ouais. Et euh... c'est enfin, vraiment du lourd. Ouais. On va dire que quelque part, oui, il a une bonne chance d'avoir claqué cette latte comme ça. C'est vraiment un bon gros coup de chance pour lui, parce qu'en a... affrontement purement stratégique, c'est chaud. Après, je jamais vu October dans un état pareil. Ah oui, non, vous n'avez pas le visuel, mais il est, il est dubitatif en fait. Il, il est vraiment obligé de... Il est obligé de se réinventer là. Ah ouais, exactement. Il avait des... On va dire peut-être plusieurs strats, en tête. Après, au niveau club, il n'y a pas de décalage hein, parce que David a pris du temps pour jouer. Donc on est à 35-35. Ouais, donc il a rattrapé son truc, il est pas si mal que ça. J'aime bien l'idée de ses tokens dans la poche arrière en fait. Du coup, il a décidé euh, d'aller à la pioche plutôt que de jouer son bado. Mais il n'a pas d'emplacement à voir, je pense. Bah ben, non, non, faut il faut qu'il attend. Hein. Ah, il ne peut plus prendre le risque de le jouer. Il euh... toujours pas le T47 d'activer comme tu aurais espéré. Je sens la petite larme. Non, on va voir, j'ai confiance en David. Ah mais bien sûr, mais je suis sûr que tu Je trouve la... que le stand-by de, de Cassian est super, euh, Là où est, est non, non, super bien un, vu. Ouais. Ce, ce petit retrait stand-by est très très bien fait. Allez, ah, rien du tout. Ah, ça c'est le côté terrible des snipers. que la fête commence. Oh là là. Allez, un mouvement obligatoire. Oh s'il si fait ça. Bon alors ce qu'il va tenter de faire c'est de faire un, un 180 sauvador. Euh, non mais il calcule la déflexion tu vois. Là le T47 il a eu une défaite ou pas. Là mais dès que tu quelque chose autour de la à cette C bah ça, ça donne pas trop envie quoi il va gagner un clan ski, voilà, toi, si s'il voulait faire le tour, on va d'or donner un clan ski. Non, I have to be in Je sais pas qui est Marcus Je sais pas si c'est euh, October c'est de, Denis, je crois. Ah, c'est peut-être Denis Marcus Non, parce qu'il y a des amants qui veulent voir Marcus. Where is si Marcus Ils veulent Marcus. Scene. Je sais pas si c'est euh, octobre Marcus Je sais pas qui. Je connais pas. les. Je connais que les pseudos. Du coup, j'étais pris par la langue euh, germanique de Goethe. De Goethe. Euh, qui, David a fait quoi J'ai pas vu. Qu'est-ce que David a fait avec son T-47 Mais Il n'a rien fait en fait, parce que si jamais il l'activait, ça donnait des pions esquive. Mais alors du coup, il a joué quoi David euh... Ah ok, excuse-moi. Merci. Ok, donc du coup, à Salvador, ça y est, il sort du bois. Salut la compagnie Salut Consanguin Bienvenue dans le chat Hey hey hey On a un vador qui sort du sous-bois là. Ça y est, là il sort. Tout évidence, s'il n'est pas à portée pour déclencher euh, le tir de Cassian. Mais... Il va vouloir aller chercher, chercher 2 Bah là il lui faut un corps à corps Clairement il lui faut un corps à corps. Est-ce ouais, ouais. bon, que c'est une bonne idée de faire un corps à corps contre K2 et Bah c'est peut-être une meilleure idée que de rester dans la pampa en fait. C'est clair. Que... Attends, oui. attends, attends, attends. On va regarder au niveau. Donc là, à portée 2, euh, normalement, ça déclenche. Bah.. Il a pas encore validé son mouvement, je pense. Incroyable. Ah, c'est chaud ça, ça, ça, ça. Hein? C'est là que t'espères que la carte n'ait pas été ratée, parce que sinon, on est dans la merde. Ah, parce puisque Cassian il tire à 1-2. Oui, mais avec son blaster. Attends, attends, attends. Ouais, c'est bon, ça tire, hein. Parce que là, je crois qu'il hein. est encore en mode sniper. Allez, c'est parti. Un critique. T'as rapproché la cam depuis ce matin est bah, Écoute, elle je sais pas, elle tombe, je crois. Parce qu'on était beaucoup mieux ce matin. Mmh. On est, on est l'après-midi. C'est une uh, so, surprise j'ai uh, use my, uh, my yep. uh, attack yep. yep. yeah. so you are shooting yeah. Yeah, I can it. Uh, so. So I, uh, pas compris l'attaque. Fais-le. Non, oui, non, il a utilisé des flagrations de la force. en fait. Enfin, il a la flagrations de la force. C'est vrai qu'on le voit rarement porter de des Voilà. On va moins perdre de jet de dés parce qu'ils étaient toujours dans les angles. Oui, ouais ça avait tendance à partir un peu dans tous les sens. Alors du coup ça joue un petit force-couche des familles, j'ai un Bah carrément. Hein. Ah non non non non, il a envoyé son attaque qui a.. qui a dispersion en français. Il a utilisé ses petits projections de la force là. Et toup, il a fait un petit mouvement. Il essaie de gagner un peu de.. Il les pousse en fait, c'est ça Ouais, il... Enfin, là il les a tirés vers lui, mais ouais, c'est l'idée. En fait, ouais, il y a cette, ce pouvoir de dispersion où il mmh. repositionne lui-même oui, et... voilà. les troupes. Hein. Donc tu gagnes une sorte de mini-force couche. Ah c'est ouais, ça, peu... ça, ouais. Et là maintenant.. Euh... Euh... Tenter, je comprends pas pourquoi Cassian n'a pas activé. C'est un truc qui est si, si, Non, non, non, je crois qu'il a tiré. Il y a eu trois dés noirs de partie, mais bah, il tire pas avec des dés noirs. Cassian, si ah, il a une arme spéciale, oui, mais oui, il a son arme convertible. Mais bah, il a utilisé aucun de ses pions de relance ni son stand-by. Ah Ça y est, c'est maintenant. Là. Je sais pas, ah non, il y a peut-être les troopers qui pensent. Qu ouais, c'est parti. Euh, cool. Donc là voilà, ça y est, là, il joue il joue Cassian Donc il utilise sa, sa visée mm -hmm. il, il a deux, deux visées Il a deux visées à dispo hein. Donc, Donc il, il va largement relancer et augmenter hein. Il va garder sa touche, il va relancer Il a un noir, un rouge dans la main Oui, mais la défection sur un blanc, la sur un blanc euh. Il te pose des questions ah, Justement, il pose, les y <rire> et... C'est reparti. Donc une première visée. Voilà. Oh la critique. On utilise la deuxième pour faire deux critiques. Non, non. Donc là on a un fort choc a priori. Donc là on a un Vador bien vénère quand même. Ouais, enfin en même temps, il est bien élevé. Il reste en gros 60 minutes de jeu pour tout le monde. Ouais. Ça parle un petit peu plus dans la salle quand même. Ça commence. qui vient de tirer sur du Snow, ça a défoncé un Snow, il était en critique. Il va activer euh, son Short Hooper, et il va euh, tirer sur le T-47. Like C'est comme yeah. okay. ah, crit. deux critiques, un aim. Deux critiques. ça fait deux dégâts sur le t47 orange petite vengeance ouais Alors, je sais pas depuis quand tu as quitté. Ce qui s'est passé, c'est que Vador est quand même venu à se mater toute une.. Euh, il a se mater deux, euh, deux, euh, deux rebelles. Deux rebelles troopers. Euh, que euh, en fait le, le pion en attente euh, de Cassian a pas, a pas rempli son office et que October vient de tirer avec son, son short trooper, avec son, sa canonnière short trooper, sur le T-47 orange et lui a fait un dégât de plus. Marcus de Shaft. Je sais pas qu'il si t'a pas entendu. Il a entendu, il a rui, il a souri. Il a souri, je ne pas. est-ce que est-ce Marcus? Marcus, est-ce que? Non, non. Non? OK. OK. <laughs> Tu un Tu as expliqué D'accord. La game en cours Adeidri, tu as expliqué Ah non, je vais expliquer Bon, mes amis français, il y a les allemands qui sont dans le game, là, dans le chat. dennis Denis uh, est-il Blue, this, this is green? This, this is green here is and this is the red here. Okay, this is the red here. Uh, okay. okay. I want to I want to look at Should I turn them to your side? no okay. Okay. Uh, Et du coup, il y a quatre dégâts sur euh, le T-47 orange, ah bah. qui a pris cher quand même. Euh, C'est trop tard pour faire demi-tour avec, pour aller chercher Vador, qui s'est euh, complètement déplacé. Et on savait que Vador, de toute façon, allait éviter les T-47, c'était l'objectif. Hum, hum. Non mais il est euh, pas, et maintenant il est pas si mal que ça. Il a bien ouais il a bien attiré la game. Il a mis son temps pour, pour arriver là et maintenant il est bien. Ouais, il cherche quand même à faire demi-tour. Ou du moins à s'extirper de la portée des, des T21. Ouais quand on s'en garde aussi, j'aime beaucoup la façon de jouer de David. Euh, Maintenant, j'espère que que j'espère qu il va réussir à optimiser ces T47 qui sont bien usés. bien, usés. <laughs> <K -1> <rire> Bien joué, Ghost. <rire> ça, ça fonctionne. Euh... Allo, uh, Deutsche Freunde, ça marche. <rire> ben, c'est pas mal, tout ça, les amis. Allez, ça fait trois saves. Il y en a deux qui partent dans le couvert. Ouais. Ah ouais. Ah non. Ils sortent pas en défense, les... les snow. Non. Pourquoi il y en un enlevé Il y a eu deux points de vie sur Meko. Ah oui, du points de vie, ceux Belle Meko. Ah, Meko, ok. Ah, Meko, ok. Ok. Ok pour moi. Allez, eh ben écoute. Il la tente quand même. Euh, C'est risqué, là. Très risqué. Il va devoir faire un pivot, là. Ouais. Après je pense que de tous les joueurs qui jouent T47, on est en face d'un des meilleurs. Donc euh, il, doit, il doit savoir bouger. C'est fou la mobilité de ce vaisseau. Hein. Ah oui, non mais c'est que ça. Il sait bien de le voir maintenant. De, de le temps temps revoir. Était... Oh, ouais, ouais, ouais, je suis d'accord. Hein. Il, il, été... il, oh, a... bah, il a été bouté quasiment quand la boîte est sortie. Les gens l'ont joué parce qu'il n'y avait, avait rien à jouer. Et dès que quelque chose d'autre est sorti, il a disparu. Il a disparu, ah oui, oui, non, il a disparu dans, en près de deux ans. Ah oui, bien sûr que... Ça, en fait, il y a la, la fin de base de Marcus qui est, euh, qui est présent, sur, ah. euh, et donc ils soutiennent Marcus par le truchement de Denis. En fait, voilà, c'est vraiment euh, ils, viennent, ils viennent soutenir Marcus, bien que ce soit Denis qui joue en fait. Uh, Denis uh, Spiel. Ouais mais Ghost, je parle allemand comme... Euh, comme une vache espagnole. Et anglais comme une vache espagnole aussi. Je parle pas anglais, chaque fois tu me surprends. Hein. Non, je parle pas anglais moi. Ah non, à chaque fois ça me surprend, hein. je sais pas. Je te... Bah pourquoi je parle anglais J'aurais bilingue, je sais pas. Oh, une tête à être bilingue. Oh, J'ai toujours été une bite en, en langue. Hein. ce qui serait bien c'est qu'on trouve Marcus est-ce que Nico Nico, est-ce que Marcus a fini de jouer Marcus Ouais c'est un des allemands okay. parce qu'il y a la fanbase allemande qui l'attend donc il faudra qu'il vienne faire un coucou quand il aura fini de jouer, Marcus is Matin. On va faire en sorte à ce que Marcus Maten vienne faire un coucou, mais pour l'instant il est en train de jouer. Marcus spill. Je me reconcentre sur... Euh... Ok. Matten. J'ai essayé de questionner des nouvelles pour savoir un petit peu euh, comment il était Marcus, du coup, euh, ouais. dans sa game. Ouais. Parce que, euh, je sais pas comment on peut le dire en anglais, euh, Marcus a affronté bah, October juste avant et il a perdu justement. D'accord. Maintenant il, doit, il a besoin du soutien. Je vais jouer et je vais venir quand je suis fierté. Le fan de Maton est dans le chat. Mais je dois dire que c'est Denis qui joue maintenant. <laughs> Alors, on me dit Maten uh, Win. Maten Win, yes, ok. Et il vient en faire un petit coup de fait. Ok. Maten comme uh, sprecher. Hmm? After uh, Win. Tu lui as non, dit de venir à Matten hein il, il y a la fanbase de Matten qui est là, il voudrait, il voudrait avoir un petit un petit coup quoi. Ah, oui, il arrive, là. Ils, sont, ils sont encore en partie là. Ouais okay. il C'est il donc... lui qui est champion d'Europe non Ouais. Second, c'est Johannes. Johannes. Johannes le champion. C'est Johannes le champion d'Europe. C'est Johannes le souvenir, c'est lui. Il arrive. Il arrive, on le voit. <laughs> nice. How is it going I get my on German? Nice. Okay, no problem. it's like reverse. Okay, Look. Hi. It's uh it's this ID. I don't know him. You don't know? No, I don't know him. Demande-lui. Ok, alors auf Deutsch, bei uns läuft es ganz gut. Dennis spielt ja gerade um. offen. offen. Ich habe jetzt 2-1. Ich habe gegen Dennis verloren. Johannes. Johannes und Brian spielen noch. Die haben 2-0. Selim hat auch 2-1. Der hat das erste Spiel verloren. Ok. Aber es läuft ganz gut. Es going well. En fait, Matten est en train d'expliquer les résultats. Donc pour Dennis, c'est pas ça. Euh, par contre, pour euh, Johannes, c'est 2-0, c'est ça oui. hein, hein, Il a 2 deux victoires, deux victoires à 0. Euh, et il me semble que Johannes, euh, c'est le champion d'Europe. Euh, donc, ce n'est pas étonnant. Et pour vous 2-1. 2-1, je euh, vous okay. en Dennis. Oh. we we just juste play directement to get you know yeah okay it's good when uh, when the german uh, fight no, it's uh, not good <laughs> no, no it's good for uh, for uh, confederation no <laughs> so uh, okay bon bah voilà ils voulaient tous un coucou bah, voilà coucou de Marcus. <laughs> thank you thank you bye see you <laughs> see you later <laughs> Every possible, possible in uh, piero Alors moi, paradoxalement, je comprends mieux l'allemand que l'anglais, c'est pour ça que, que j'ai pu comprendre Marcus. Euh, et euh, je suis une chèvre en anglais, donc euh, m'en voulez pas trop les gars. Allez, moi je vais euh, me reconcentrer sur la partie parce que comme on m'a demandé ce petit exercice je me suis complètement défocalisé sur, euh, sur la game et c'est pas bon du tout euh, je m'en excuse on va, on va euh, se reconcentrer excuse moi David on est toujours tour 2 ok on est toujours tour 2 là il est en train de déplacer ce short trooper et euh, clairement, ils cherchent des lignes de vue sur le T-47. T'as vu ça, Ghost Putain, on fait venir les Allemands euh, en, en, en vidéo, c'est chouette, quoi. <rire> c'est carrément, euh, carrément bien. Non, c'est bien. Je pense que c'est bien que ces gens-là puissent aussi... Euh, euh, je, je suis de retour, Coco, je vais te réveiller. C'est bien que ces gens-là puissent, euh, puissent comme ça euh, venir s'exprimer euh, pour, pour leur communauté. Donc euh, du coup Denis est en train de sortir euh, ses, euh, ses shorts il a une belle, euh, une belle trompée de, de short trooper et euh, tac ça y va. Ah. Ouais. Voilà donc là il shoot le T47 qui était déjà bien usé. Hein, euh donc c'est euh, cohérent, c'est cohérent, on a un game qui est... On a, on a, ça on a... dit quoi Ah écoute, on a une game qui est, qui est, qui est, qui est une game de fou, de, de... Euh, tour, tour, on est que tour 2, ça a commencé ah bon. tour 1 avec une latte, Oui qui s'est pris, euh, pris un, un slack dès le début, ouais. avec un vador qui a été débarqué euh, dès le début, et puis là, avec un espèce de move assez savant de la part de Dennis, il a réussi à aller au close avec son Vador pour s'extraire de la possibilité de se faire tirer dessus ouais, par sûr. les deux T47. David a quand même tenté un retournement, mais on a les short troopers qui sont en milieu de table, qui ont asmaté euh, sur, euh, sur deux tirs de suite, deux tirs consécutifs sur le, le T47, le, le t47 okay. et ils ont fini par, par, par, par, par s'en détacher. Okay. Là, euh, il est en train de, il est en train de, du coup, d'essayer d'optimiser son dernier T47. Bien sûr. Ouais. Euh, David avait bien joué le coup parce que tu vois que son Cassian, il est juste au bord de table là auprès de nous. Il l'avait mis en stand by. Et en fait, le Vador vient de derrière le mur où il a la petite ouais. porte. Et donc, il a tenté de faire du stand by avec à la fois eux et euh, la, les, les troupes de, de, de, de rebelles. Mais ça n'a pas suffi, Vador. A... En plus, Vador avait de la déflexion euh, et, euh, et voilà, euh, ça a été cruel. Quoi. Okay. Donc, donc T2 là. Ah ouais, donc là, toujours T2. Ouais. Toujours T2. Avec une cloque qui n'est plus que de 17 pour David et 20 pour Denis. Ah ouais, c'est ouf. Bon, Ça fait des belles parties à streamer du coup, c'est sympa Oh, <rire> ouais, oh ouais, non, c'était... Et du coup, il y a la Commune euh, Allemande, qui Il y a la, euh, la communauté German qui est, ah ouais, qui est présente en bah, force. Est bien. Et donc, on a fait passer Maten pour qu'il vienne ouais. faire un petit coucou. Okay. Et Maten a eu euh, le plaisir en allemand de faire un état des lieux de la, de, des, des ressources ah, allemandes okay. sur, le, sur le tournoi, puisqu'il a parlé de, de Johannes et de Dennis. Ok. Ah, J'ai remercié tout le monde d'être passé dans le chat C'est la première fois qu'on fait un chat euh, avec des Allemands ah bah ouais du ouais, coup c'est que... ça quoi <rire> ouais, ouais, ouais. Allez du coup David là il est un peu en mode euh, Je vais contourner le point Moi je le sens comme ça C'est vrai qu'il faut qu'il bénéficie Qu'il utilise un maximum sa mobilité Pour euh, contrer les shorts Ça va ça se passe bien ce tournoi tu commences à avoir ouais. relâche. Ouais ça va. Hein le, le stress de ce matin là est, est retombé, c'est bon. Ça, ça y est, là maintenant ils n'ont plus qu'à jouer les gens. Ouais, gros, hein ça. tu leur as donné à manger et tout, tout s'est bien battu. Tout, mis à, tout matin. à fait, tout à fait. Mais euh, c'est la dernière partie là qui va être euh, la, la quatrième ronde qui va être le, le, plus, le plus difficile à gérer pour eux. Ouais. En ouais, ouais. de fatigue, euh, carrément. De, de rester concentré, de. Enfin voilà, c'est ouais, ouais, ouais, ouais, ce qui fait la journée Tiens, comment il fait ça Alors, c'est pas, ça doit pas être son mouvement obligatoire, c'est son une, une de ses actions normales, donc il peut tout à fait choisir la vitesse à laquelle il se déplace. Ah ouais, c'est ouais, ouais. ça. Il y a que le mouvement obligatoire qui qui est imposé faire, il à doit se faire à vitesse 3. max. Ah, ouais, d'accord. Il okay. peut tout à fait faire ça, ouais. virage super série alors là, il s'offre plein de possibilités de jeu euh, david alors il est pas censé euh, jouer deux réglettes en même temps par alors deux il n'est pas censé censé jouer deux réglets de même type en même temps ouais ouais, ouais, ouais, ouais. merci david euh, pas... <rire> il a <rire> Voilà, C'est des choix, mais ouais. voilà. il C'est maximum une réglette de... De, chaque type. de déplacement dans une main, une réglette de portée dans la C'est ça. Ouais. On, doit... on a droit à deux réglettes par main et pas la même. Et pas la même, c'est ça. Alors c'était pas en main, c'était posé sur le véhicule, mais bon, c'est la, France, ma... c est c est la en même. Main. Quoi. Et là, on a la cloque qui s'écoule de façon alarmiste. Il y a un repositionnement, donc ça, c'est gratuit. Ouais. C'est pas, euh, pas gratuit Non, c'est pas c gratuit. C'est pas gratuit de ces actions. Ah, c'est une action, ok. Vaut, euh, à moins qu'il ait le, le, le pivot. Ouais, c'est euh, Wedge qui permet ça. Mais, Il me semble pas. Mais je crois pas qu'il ait mis euh, Wedge. Il me en semble bon. pas, ouais. Ok, donc là, il joue le strike, une strike team. Il a tiré sur le véhicule après, oui. Euh, pas. Ah, je pense qu'il… est. Il ouais. va aller chercher les, les petites actives là Il y a Consanguin qui s'excuse de ne pas être venu. Ah, il est tout excusé. <rire> J'aurais bien aimé qu'ils soient des nôtres, mais. Euh, ils, ron je... ils rongent son frein. Hein. Ah, bah. Euh, J'ai be beaucoup, le... de, beaucoup de potes, beaucoup de joueurs qui. Ils regardent le stream, mais. je regrette ils m'envoient des messages en Ah ouais, ouais, ouais. Qu'est-ce que je regarde de ne pas être là ah, mais, ouais, bah, ils, ils, ils regardent ouais, le ouais, stream ouais, et ils se disent Oh <rire> Ça donne envie de jouer Ah bah, c'est sûr. C'est sûr. <rire> <rire> je vais être obligé d'organiser d'autres événements. Eh voilà Tu dirais bien que ça va te faire des cheveux blancs, mais tu t'en fous. Tu vois, ça, c'est l'avantage. C'est ça se vira pas trop. <rire> Moi, c'est la barbe qui me t'en Ouais. Alors, le strike. Il s'est mis, j'imagine. Je, je vois pas de pion stand-by. Non, non, il, il se déplace pour se mettre pile à portée. Ok. De sa strike team. Ouais, c'est un combat le... de sniper, les gars. l'optimisation de mouvement... Euh... Il Y a truc qui colle, qui dit qu'il serait bienvenu, mais il a pas de pastille diode. <rire> on en fournit gratuitement. Euh, alors, en vrai. <rire> truc Ou à la sortie, on verra bien. Le je sais pas, truc qui colle, il nous a fait, il nous en a, fait, il nous a fait que des belles, des belles phrases comme ça, tu vois. <rire> bon, de, depuis ce matin. On n'a pas de troisième bras qui pousse encore. Ça va, ça va. Du coup, il regarde le. Donc Constantin, il regarde le, le, le stream avec avec son fils sur les genoux. Ah cool. Un futur joueur. <rire> bon, il y a 12 à 19. Sur la fin de round 2. On va passer, les amis, au round 3. C'est chaud, hein. Ça a l'air, ouais. Alors en plus, on est, euh, on est sur un position clé. Ah ok, donc ça joue vraiment à la fin Ah bah ouais. Et du coup les trois objets c'est quoi Tu peux me les montrer là sur l'écran Les objectifs euh, je Donc au centre, au centre du coup ça va être ce truc là. Ouais, ouais. Je vois pas de petits pions où ils ont pu les mettre du coup. Ils n'ont pas mis de pions. Quoi. Ils se sont mis d'accord je crois. Oui, oui sûrement. <rire> Ils sont aux pions d'objectifs, messieurs On ouais. ouais. Ah, c'est les petites okay, pièces qui sont là, Très bien. Donc le maître du mal est la mission volontaire. Donc avec la mission volontaire, quand euh, Cassian Andorre donne un ordre à une de ses unités, elle récupère euh, et gagne intuition du danger 1 et elle peut euh, gagner un piton de suppression. Donc ça ça va permettre de se mettre à couvert. Et maître du mal, c'est dans ton. C'est à toi ça. Ouais. Je peux te... Si tu peux ah, nous. Si tu peux nous la lire. Hein. Bah bien sûr. Maître du mal. Oui. Maître du mal, c'est celle-ci. Ouais. C'est la petite 3. Qui va permettre d'activer Vador et deux unités. Mmh. Et quand Dark Vador reçoit un ordre, il gagne un pion esquive, déjà, bah, ça, voilà, pour un Jedi, ça fait toujours plaisir. Ouais, ouais. Et quand il s'active, chaque unité de soldats ennemi à portée 1-2 de lui, va gagner 3, 3 pions, pions de suppression. Donc quand il est en plein milieu des lignes ennemies... Ah ouais, il fout la trouille. Voilà, il se sent pas très bien. Donc là, je pense que c'est effectivement le meilleur moment pour, pour la jouer, A priori... <rire> C'est J'adore qui joue en premier. Au niveau des cloques, on est à 18 pour Denis et à 11 pour David. Donc il y, y a un gros gap qui m'inquiète moi. C'est là que ça va commencer à bah, pécher. Ouais. Ouais. Il faut absolument que David fasse attention à sa cloque. Donc il a décidé d'activer son Vador tout de suite pour, ouais, pour ouais, c'est ouais, le max ouais. de suprès, Alors quoi. en fait, euh, depuis euh, depuis le début, euh, depuis son débarquement inopiné ouais. de la latte, euh, et il, a, euh, il, mal. Euh, il a joué vraiment super bien son ouais. Vador malgré tout. Bien qu'il eût été esselé en plein milieu de table, quand c'est arrivé il était tout seul, mm. euh, était, ça a été joué brillamment. Hein. Et il a fait des jets de salauds. <rire> Et on enchaîne directement après j'imagine. 5 minutes de pause. Pipi ouais, on et on va, y va va, trop, quoi. on va pas trop traîner pour faire la quatrième, histoire de ne euh, pas finir trop tard. On va faire la petite pause, pipi euh, cigarette réglementaire. <rire> Allez, là ça a flingué méchamment. Le Vador euh, a euh, fini de désinguer ce qu'il avait au cours à Ce qui finalement est pas plus mal. Parce que euh, bah, ça le libère du close et il y a peut-être maintenant euh, possibilité de bah, tirer un peu dessus quoi. Effectivement. Alors, il, a, il fait un force choc, un force push, du coup il change d'avis. Bah, il, il a tout intérêt à ramener quelque chose au close. Il ne le fait pas. Non, il le fait pas. Tiens. Il le fait pas. C'était un peu trop loin, je pense, pour le ramener au Parce qu'il ne peut pas mettre la, la figurine en cohésion ouais, ouais, ouais. Au, au contact. Bon. Après, il les déplace, ce qui est quand même assez gênant pour cette strike team qui était bien placée pour, pour tirer en ouais, milieu de place. Mais euh, l'Avador, il est tout seul. Alors, il faut savoir qu'il n'a pas lancé de sabre. Ok. Donc, il ne peut pas atteindre la troupe qui est devant nous. Ouais. Tu vois. Et ouais. il ne peut pas atteindre non plus Cassian. Ouais. Et il a déjà 5 points de vie de Nioquet. Oui. Ok. Ah oui, quand même. Enfin, moi je vois, toi. Je vois 3, 4, 5. Parce que ça, c'est un bon ouais, pion. Ça a l'air d'être ça. Ouais, Donc ouais. ça fait ça. 5 hein. blessures. 5 blessures. T'as une question, une question une... Une... Alors, on désengage K2SO faire que ça. Mais c'est bien parce que maintenant, il n'y a plus de clauses avec Vador. C'est ça. Comme Vador a joué. Ah, et donc ah, il fuit, il fuit en fait, il avait oublié de faire son ralliement. Ouais. Du coup, il va plutôt ah, bouger. il va pas sortir des tables. Mmh. Okay. Non non. Uh, il me semble pas. Uh, ah, right, yes. Tant que c'est bon. Ouais. Vitesse 1, puisqu'il est. Il quitte ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais. Okay. So, Il y a eu chaud. K2 a eu chaud. Non, ils me font pas peur du tout, les ch'tis, ils sont très sympas. <rire> Et euh, comme, euh, voilà, comme justement, on le disait alors, en début de week-end, ils sont dans un pays rude. Euh, bah, c'est des gens qui ont, qui ont bon cœur. Et on mange bien et on boit bien. Et vivement ce soir qu'on se retrouve à table. Voilà. <rire> tu si tu veux tout savoir. <rire> critique. jolie. <rire> bon, je vais aller voir si on n'a pas besoin de moi. Ouais, il bah. va dans la grande salle. Bisous À tout à l'heure ah, Ouais, je repasse tout à l'heure. Bah, ouais, j'arrive. Tu veux venir faire un câlin, Daedri Là, ça attaque avec du des Blancs. On va essayer de voir les résultats. Une touche, un critique. Non. Il a l'écharpe. De l'UFC Freiburg. Il nous rejoint. Comment ça va bien Ça pourrait aller mieux. C'est vrai Oui. Mais t'as gagné ta game là Oui, j'ai gagné. Mais j'ai perdu contre ce monsieur. Eh ouais. C'est vraiment trop violent. Mais pour ouais, voir. mais David, c'est ouais, il un méchant. Il, hein. il fait ça, des essais de Wookie. Très bien. Allez, touche. Faut, faut que je redresse ma caméra de... 2D. De dé... Elle est en train de tomber. Ah. Elle fatigue. <rire> Beaucoup trop de gros jets. Ah, c'est clair. Je vais aller la redresser parce qu'on la... ne voit plus les jets. J'arrive. Bon, on est sur une game qui est vraiment atypique. J'ai l'impression que ouais, c'est super sérieux là. Ah ouais, c'est chaud. Ça va mal finir. Hein. C'est pas une position clé, ça Oui, c'est vrai que le coucou avait dit que Vador serait une épine. Vador se vérifie être une épine. effectivement. Ouais, pas... très pénible. Quoi. Deux critiques. Sur le T47. Ouais. Ouais, ah. ouais de toute façon, il a décidé de se débarrasser de ses T47. Ouais, euh, ça ouais, fait ouais. un bon bout de temps qu'il cogne dessus. Hein. Euh... position clé, il sait que... Il ah bah carrément, dit... ouais. Carrément. Ouais. Donc là, il joue... David, il faut oui. qu'il optimise un à, à max son T47 en fait, parce que. Mm. En fait, il faut savoir que c'était T47, <rire> il les a optimisés au, au tour 1, mm. où il a réussi à choper la latte tour 1. Ouais, a... et, là, et, là, et là, depuis, euh, ils tourneront, il tourne rond, il n'arrive rien à en faire. Quoi. Et il se fait canarder la gueule avec ses T47. Euh, bon, voilà. C'est un, euh, un, peu, un peu pénible parce que les, y a les shorts avec les. Arrête pas de canarder dessus. Ils sont bien planqués, les shorts. Mm. Et ils subissent aucun tir le champ. Ils sentent que ça fuit. Donc, après, les positions clés, il euh, y a, il me semble, là au milieu, là, ici, là, qui a été mis. En position clé, on a la partie euh, du centre là. Après, ils en ont décidé, je crois que c'est par là, il me semble, les objectifs. Ils n'ont pas mis de pion d'objectif dessus, oui, donc oui. c'est un peu pénible. Et puis par ici. Okay. Voilà. Bon, bon, c'est un, euh, un peu chaud de suivre la partie parce que. <rire> Un jour ce décor il va disparaître. Quel décor Ah, ah oui, ouais, alors il n'y a pas eu un live où ils m'ont pas donné des coups de pied dans le setup. Dans le Parce que là à un moment si tu vas y avoir le droit à une. J'ai fait. Y a, ce matin ça a été pire quoi. Mm. Là ça va, ils sont encore, ils sont encore clean. Quoi. Alors, qu'est-ce qui tire donc, il nous tire Cassian. Cassian. Il va perdre une action. Évidemment, il va tirer sur Vador. Mais c'est une strike team en fait qui joue là, non Non, c'est euh, Cassian. C'est Cassian, hein non, cassian. Okay. ok. Il n'y a pas une strike team le long du mur là il ressemble à une strike team. Parce que ça tirait pas très fort. Ouais, ouais. Ouais, il y a une strike ouais, team. Strike Donc c'est la strike team qu'a joué. C'est je crois a plus, non oh, je Ouais, je sais pas. C'est dur prendre une game en route comme ça. Ouais, c'est pas grave. T'inquiète. C'est que moi, je vois pas les angles. Et derrière le bâtiment, là, il y a une strike team. Ah, moi, je, sûr, mais je vois une strike team. Vu ce qui a été lancé comme poule de D c'était la strike. C'était pas ouf. Jusulement. Donc là il doit faire un jet de ralliement quand même Donc là on a eu un maître du mal qui est tombé Exactement, euh... tu vois que t'as pas besoin là, de suivre là. Il y a eu un maître du mal qui est tombé au début du tour Et donc tout le monde s'est pris des suppressifs de oui. port K2 SO est parti en, en live C'est fort euh, Bon Bon 2 SO qui fuit alors que c'est un droïde C'est un peu dommage je trouve Mais voilà Last Strike Team encore C'est pour ça qu'il y a papa qui arrive ah, <rire> ah, vraiment, Je hein. reconnu Je t'ai hein. reconnu <rire> Eh hey, voilà Visiblement on a un vendeur qui ne veut pas mourir, ah, il a 3, 4, 5, 6, il reste un point de vie. C'est 7 l'agent Ouais. Ah c'est un point de vie de moins ouais. <rire> Mais tape dessus, bordel <rire> Il essaye, il essaye, mais je crois que là a une... Est-ce que son cation a été activé du coup Non, pas bah, non. son ordre, qui est là. normalement Cassian va, va le finir quoi. Ouais mais est-ce qu'il n'avait pas de projet avec Cation Voilà bah, le seul projet qu'il faut avoir avec Cassian c'est de tuer Vador hein. Ouais mais le problème c'est que Vador, voilà. En plus à chaque fois qu'il va activer Cassian il va regagner une serre l'adore. Donc il va défendre en le 4... 4. 4, 4. Allez c'est Et... parti Non, bah, a son ordre posé donc il n'y aura pas d'autre choix que d'activer Attends, attends, attends, attends. attends, attends, attends. Il va peut-être 4 dans Vador. Ah, ouais, ouais, c'est pas mal ça. C'est pas mal. C'est la, euh, la troupe de rebelles euh, qui est. Euh, qui est. pas là parce que là c'est nous. On est une troupe de rebelles. Mais ouais, ouais, on est une troupe de rebelles. Tiens, regarde, on va faire table et on va faire comme ça. Euh, pour que vous puissiez voir. C'est -ce beau. Euh, c'est beau la technologie. Mmh. Hein, T'as vu ça Crac. Voilà. Donc là c'est la troupe de rebelles qui est au pied du bâtiment avec, euh, avec les petites portes qui est activée. Vador est dans, est dans l'axe. Ah ouais. Alors du coup bah ben, peur ou pas peur hey. Il est quand même fini de sélection, hein. c'est bien pour le tour suivant mais aura ses deux sans doute. C'est clair. Et mon euh, avis va juste shooter dans le radar. Il a voulu se replacer pour essayer de contacter quelque chose. Une crit, une touche, pas de touche. Attends, il n'y a pas assez de poule chaque fois. 1-1-1, c'est compliqué. Alors oui, je mets la perspective, mais quand je mets la perspective, il n'y a pas les dés qui s'impriment dessus. Ah, C'est hyper. Ça passe ou ça casse. Exactement. Voilà. Comme ça, truc qui colle, as la 3D ISO et les dés. <rire> Suffisait de demander. Ouais, l'Empire contre-attaque, ouais, méchamment. C'est vrai qu'il contre-attaque un peu moins. Mais euh, c'est clair que cette carte-là, euh, elle fait mal, hein, euh, la carte de Vador. Ouais, ouais, quand, ouais. Il est, quand il est positionné et qu'il y a plein de monde autour. Que dès qu'il a contacté, ah. c'est sûr Ah ouais, c'est quoi. C'est c'est Cassion qui va se poser dans le cul. Mmh. Allez, allez, allez, allez. c'est le moment, c'est maintenant. C'est couvert lourd. Il n'y a pas de crit Il y a un crit. critique. No cover bon, Allez, c'est maintenant, c'est maintenant, c'est maintenant, c'est maintenant, c'est maintenant. maintenant. Oh, On est à 3 minutes pour David et 9 minutes pour Denis sur la cloque. Oh, pour fin de tour. C'est le dernier round hein. hein Ouais, je pense, ouais. Ah oui. C'est le dernier round par clock. Alors, bon, je sais pas pourquoi, à chaque fois que je stream une partie, toutes les parties derrière sont finies sauf celle-là. Ah. Genre, moi, j'irai jamais pisser. <rire> <rire> jamais. C'est pour la pression. Ça. La pression que tu leur mets. Ils se donnent à fond. Alors, bah tiens, tu vas bien nous aider sur les cartes. Il va réactiver la cloque à David. Là, ça joue. Euh, mais quoi Je vois pas. Je vois pas. Il est pas vu. Il est pas vu. Est pas... Un... On a pas vu les cartes c'est pas grave, se concentrer, je vais euh, les respecter. On va les voir. Pipe de Cassian. Baroud ouais. donneur pipe de Cassian, ok. Contre un Vador Smite. Donc Cassian Andor donne un ordre à une unité. Elle gagne indomptable. Elle gagne un point de visée. Esquive ou suppression. Indomptable, il est rallié en rouge. Ouais, ouais. Pour chaque pion blessure, jusqu'à 3 qu'elle possède. C'est bon, ça. Ça, c'était le bon moment, hein. Ouais, sauf que là, Vador vient de se rallier. Il a deux actions. Vador va jouer. On a un point de vie. Ah il va. De toute façon, on l'a dit, on a dit qu'il allait être pénible jusqu'au bout. Il va être pénible jusqu'au bout. Là, c'est joué un point de vie C'est une sorte d'un point de vue, je crois, aujourd'hui entre ça, ce première game. Et là, ah c'est cassé, c'est cassé les couilles. Non, il va pas crever, les Non, là, à mon avis, euh, je sais pas comment. Il y a trop, là. Bon, dans Smite, ça va faire mal, hein Hein Dans Smite, ça va faire mal. Ah, hein. oh, ouais, c'est infernal. Il va pouvoir force peu, je vais dans ce night. Oh là là là. Un PV, une d'un PV. Un PV, quoi! Tu le traînes depuis. Euh... Carrément. Écoute, la journée se passe plutôt bien. Euh... Est-ce qu'on a bien mangé Ouais. Je cacherai pas que je commence à avoir un peu faim, moi. Et c'est pas fini. Et qu'on repart sur une game direct après. Et voilà. comme il euh, n'y a rien dans le coin, j'ai rien pu acheter, toi. vois, parce que j'aurais pu m'acheter un petit truc pour tenir le coup, mais non. Pourtant enfin, il y a une belle zone là, là on est. Hein. Bah ouais, mais non. Ah. Il <rire> y a une pharmacie. Oh, euh. Voilà quoi. Hein euh... Allez du coup il va, il va en close évidemment, il va évidemment sur le close. On va mettre un cul si il est rouge, si il est rouge, il faut 3, il y a 5, il faut qu'il fasse, euh, qu fasse un full blocage. Ouais oh, mal. 3, mais il faut 3, donc ouais, ouais, bon. ouais. il n'y a pas assez. Oh là, quelle horreur! Ouais, c'est compliqué. Je vois pas qu'est-ce qu'il pourrait faire pour. Pour euh... pour elle. Là, là je vois veux... que tu Il faut qu'il tue Vador. Pas le choix. Si tu pas Vador, là. Ah bah là, il fout. Hein. Allez, K2SO. Ouais, S'il rallie pas, on s'en fout, c'est un droïd. Il fuit, hein, euh, K2SO Ouais, mais là, c'est un droïde, d'ailleurs. Il, aura... il aura ses. Il aura ses actions. Il doit jouer vite, il reste 2 minutes 25 à la cloque. Alors, c'est 5 des blancs. Allez. Allez. C'est seulement Ça peut suffire, hein ça Ouais, peut ça peut suffire, mais peu hein. bah, c'est ce qu'il nous faut. Allez, il, a, il les a tous défendus jusqu'à maintenant. Il les a putain tous défendus jusqu'à maintenant. Oh Ça défend, ça défend. Ah, il les a tous. Impartial, Il les a. J'ai du cœur J'ai fait la même tête qu'on a là, t'es parti. Non, c'est vrai. Ouais, pour de vrai. Il les a tous défendus, hein, les attaques de David Survador. Parce que c'est de... oh, des... ce sniper, et 2 minutes 09 sur la cloche. Ok, il reprend 2 points de vie, je ne sais pas trop où. Ouais, sur les gars là-bas. Là, -bas. Non, il veut piocher rapidement, je sais pas. Ça pioche. Le sniper de euh, type commander. Il a ses deux actions, ça va à mou, ça va lancer euh, 4D sur Vador. Peut-être un jour le tuer. Il hein. peut va peut-être finir par le tuer. Après, au niveau 4, ça peut être utile. Hein. Allez! Allez, allez, allez, allez, allez! Ouf, ça allez, ça, va, c est ça y est! Enfin, Est-ce que c'est pas trop tard? Ça a été don, hein? Est-ce que c'est pas trop tard? Si. si, mais voilà, il fallait finir. Est-ce que c'est pas trop tard Parce que là, le mid, je vois pas comment il interdit le mid. Ah, bah, tombé, il va essayer tomber le T47, T47, tombe c'est sur fini. désolé je peux pas laisser passer les messages avec ce genre de qualificatif coco c'est un allemand si tu veux un german si tu veux ça peut pas être ce que tu as écrit C'est un, c'est un soldat en position qui ne peut même pas être dispé par euh, t 47 sur son niveau obligatoire. Mmh. Donc là, à moins de le tuer, il n'y a pas d'autre solution. Il a pris un pev. Donc il question de pouvoir encore en mettre un. Peut-être. David a plus qu'une minute 42. Ah ouais, bah, il est obligé de jouer. Euh, qui joue, joue extrêmement vite. Ah, bah, là, là, là, là, il va pouvoir essayer de caper. Il faut tuer le mortier et venir euh, contacter le T-47, pour tenter un capé, diteur torcapé. Je sais pas où il en est, diteur Kp, ça me paraît compliqué, il n'y a pas grand-chose sur la table. Il n'y a plus grand-chose sur la table, après Vador est mort, est-ce qu'il a une latte Ouais, ça peut le faire hein. et ouais. Une latte, il y a un Vador de mort ouais, hein. quand même. Ça fait beaucoup hein Ça fait beaucoup Là, Ouais, le... c'était le bon moment de faire ça Ça aide, maintenant euh... C'était le bon moment, Doudou Allez maintenant. Lui, il a de la supra là-bas, j'imagine. Tranquille, tranquille, tranquille. Alors, il sait qu'il est, il qu est en PLS de clock Il faut, malgré tout, qu'il prenne le temps de, de faire cette game. Parle pas, David joue. Ok, donc là, il va tenter plutôt Allez, il va au close. Il va toucher l'objectif de l'allemand. Ouais, hein. ouais, ouais, ouais, ouais. ouais, ouais. Et il va taper dans la ce qui, qui... Ouais. Bon, les taux se resserrent, hein, 3 minutes 50. Pour, euh, ah, vous savez pas, mais il y a tout le monde qui regarde euh, à côté. Là, il y a Johannes qui est là, il y a tout le monde qui est, qui est en support. Ça fait ah, deux ouais, critiques. Deux critiques. critiques. Oh. Allez, 30 secondes. Tu les as tous fait fuir. Il était tous en soutien et ils tous parti. Ouais, c'est bien. <rire> Allez, clac, Ouais. Allez, reste 30 secondes. 30 secondes pour David. Mmh. 3 minutes 22 pour October. Qui <rire> <rire> vient de sortir un, un token de sa poche Pardon il a tout dans. Ouais, il a mis cette. C'est ah. sa, sa pioche. C'est original. C'est original. Encore deux là. Deux, je crois que le T47 n'a que 5 moins 5. Donc là, s'il n'y a pas de défense, T47 prépasse. Ok. Une défense. Ah, ah non, il le S6 pour lui Hein Il a perdu. Enfin. Vous captez Enfin. Il en a perdu. Je crois. Vous l'avez dit J'avais compté qu'il avait 5 points de vie, le T47. Il a défendu 1. David, tu fait quoi ah. Ok, bon, bah ma foi. Ouais, c'est mort pour David, Branquignol. Euh,